Eh bien dans les petites astuces, on continue un petit peu la, la progression. Il y a un truc qu'on ne vous a pas dit au départ, euh, toutes les lames que vous avez dans le paquet, bah, il suffira simplement de démonter la lame. Et les lames que vous avez en rechange, vous les rangez dans le tube, c'est évident de les chercher dans la caisse à outils, ça c'est le petit truc, la petite astuce. Mais moi là, ce que je voudrais vous montrer simplement, c'est un truc que vous nous demandez souvent sur les salons, comment on fait pour faire les arrondis au centre de la planche et travailler sur la longueur. Vous remarquerez que ma tête de scie, ici, si je la prends et que je la retourne d'un quart de tour, vous avez une position à l'horizontale, c'est-à-dire que l'encoche de la lame ici. L'encoche de l'autre côté, vous la positionnez également à l'horizontale. Vous allez positionner votre lame sur le côté, comme ceci. Et ensuite, vous allez vous retrouver qu'un produit qui va vous permettre de travailler en arrondi. La seule chose que vous pensez bien, une fois que vous avez positionné votre lame, de bien contrôler le sens des dents. Je rappelle toujours que les dents sont orientées vers la main. Une fois remonté, le produit va vous permettre simplement de réaliser les petites choses que vous demandez à chaque fois. Il est vrai que pour faire un arrondi au milieu d'une planche, eh bien la position horizontale est redoutable. Regardez bien, vous positionnez votre, votre scie, vous réalisez en douceur sur la longueur de la lame, l'arrondi parfait, simple, efficace. Deuxième petite chose, si vous, vous êtes amené à travailler sur la longueur, imaginez bien que la hauteur de la scie va nous bloquer rapidement sur la longueur. Une position horizontale droite-gauche, le produit est ambidextre. on est bien d'accord. Vous vous positionnez ici, et là, et eh bien comme par magie, vous allez vous retrouver avec un produit qui va vous permettre de travailler sur la longueur de la planche. Astucieux, ça l'est. Et souvent les clients nous demandaient tout le temps, mais comment on fait pour faire l'arrondi Bah ben voilà, vous avez compris le truc. Pensez que la position horizontale se fait en retournant la tête de ci.